Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'effet en utilisant le filtre dans déformation, le filtre barbouillage de pixels. Donc on va pas réaliser le logo PeerTube. Par contre, j'en profite pour faire une petite explication de ce qu'est PeerTube. Donc c'est un logiciel libre d'hébergement de vidéos. Et son objectif est de fournir une alternative aux plateformes centralisées comme YouTube et Dailymotion. Donc je vous mettrai euh, en bas de la vidéo euh, quelques informations. Et maintenant mes vidéos seront diffusées en priorité donc sur euh, PierreTube. Donc euh, voici une adresse par exemple et voici une des vidéos que j'ai déjà euh, mis en ligne. Allez on va tout de suite donc là dessus. Euh, je vais vous montrer également ce que donne cette illustration sans l'effet barbouillage. Vous allez voir c'est très très simple. Donc on va dans affichage, mode d'affichage, on va voir contour. Alors peut-être pas contour, c'est peut-être pas assez lisible, plutôt euh, sans filtre, voilà. En fait, on va tout simplement faire ces petites formes-là, et on va leur appliquer le fameux euh, filtre, ici, barbouillage de pixels. Allez, c'est parti, on ouvre un nouveau document. Voilà, hop. On va sélectionner l'outil dessiner des lignes à main levée, ou l'outil crayon. On utilise euh, créer un chemin de baiser régulier, on prend un lissage à 50, ici forme aucune, et on va avec la souris tout simplement donc faire une petite forme un peu comme ceci, Voilà, un peu bizarre je vais dire. Euh, alors là oui j'ai sélectionné l'outil euh, éditer les nœuds, parce que j'aime bien avoir des nœuds euh, doux. Alors pour avoir un nœud doux, j'appuie sur CTRL et sur le nœud, et automatiquement ça rend le nœud doux. Ou alors je peux faire une petite zone de sélection comme ceci, avec l'outil bien sûr éditer les nœuds, et cliquez là-dessus pour rendre les nœuds doux, voilà. Donc si, c'est pas du tout obligatoire. Après, je vais prendre une petite couleur euh, violette, par exemple, celle-ci. Je vais supprimer le contour. Alors, pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, si elle n'est pas déjà ouverte, vous allez ici cliquer là-dessus, voilà. Et on va supprimer, non pas le fond, mais le contour. Si vous avez un petit contour, vous supprimez en cliquant là-dessus, voilà. On va dupliquer cet objet. Donc pour cela, on va dans Édition, Dupliquer. Voilà, on va décaler ça comme ceci, avec l'outil flèche noire sélectionné, le raccourci CF1. On va dans Fond, on va agrandir un petit peu tout ça de façon à avoir une roue beaucoup plus euh, grande. Et on va cliquer sur le petit euh, le petit carré euh, blanc là, euh, le petit carré, le, le petit cercle blanc. Hop, voilà, on va le déplacer un peu. Et on va déplacer la couleur, voilà, comme ceci. Hop, une petite rotation encore, voilà, je duplique, alors pour dupliquer soit édition, soit on clique là-dessus ou ctrl D, le plus facile c'est ctrl D, voilà, hop, donc on clique sur l'objet, on clique une deuxième fois pour voir les petites flèches de rotation, voilà, on va ici, on change la couleur, allez on va dupliquer encore cet objet, alors on va mettre ça là, on change encore de couleur, voilà, je duplique encore. Et là, je vais prendre une couleur jaune. Voilà. On va tout sélectionner. Donc avec l'outil flèche noire, on fait un rectangle de sélection. On groupe tout ça. Donc soit on clique sur le petit icône, soit on fait CTRL G. Et on va appliquer notre filtre. Ici, déformation et barbouillage de pixels. Et voilà, c'est fait. Alors avec l'outil d'IT les nœuds, -E, on clique dessus. On peut sélectionner un petit peu les formes pour déplacer, voilà, un petit peu les nœuds, pour obtenir, donc, différentes... Euh, pour retravailler un peu notre effet. Alors, il est possible que ça rame un petit peu, parce que, bon, ça, un, ça demande du temps de calcul. À chaque fois qu'on bouge un nœud, et même lorsqu'on va zoomer, vous voyez, InScape recalcule notre effet, et on peut zoomer comme ça jusqu'à... Jusqu'à plusieurs pourcentages. Là, on est à pratiquement 800. Et on voit qu'à chaque fois, ben, tout est tout est recalculé. Donc, j'appuie sur 5 pour voir un petit peu ça de loin. Euh, voilà, je sélectionne cette forme. Je vais faire un rectangle de sélection. Je vais cliquer sur un nœud déplacé, mais j'appuie après sur Alt, de façon à déformer un petit peu cet objet. Je clique sur le nœud, je déplace et j'appuie sur Alt après. Voilà, hop, pareil. Hop. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir une petite forme sympathique. Euh, on peut également travailler le filtre. Donc on va dans l'éditeur de filtre. On va fermer toutes ces fenêtres. Voilà, on n'a que l'éditeur de filtre. on va agrandir un petit peu tout ça. Et on peut s'amuser ici à sélectionner les différentes euh, composantes, les différents effets. Et par exemple, dans Fondre, on peut jouer sur la superposition, vous voyez, en cliquant et en choisissant. Euh, ou alors on se met au-dessus du, du petit menu déroulant et on joue sur la molette de la souris. De façon à obtenir donc d'autres types d'effets, pardon. Ouais, c'est pas mal ça, recouvrement, voilà. On va sur Composite, on peut s'amuser à jouer là-dessus. Alors là c'est peut-être un peu trop violent. Déplacement de cartes, enfin bon. Euh, vous voyez il y a beaucoup de, de paramètres sur lesquels on peut jouer. Voilà donc pour, sous, pour ce tout petit tuto, j'espère je, qu'il vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.